L'hiver, c'est le moment de plonger dans la mémoire du passé et de faire de la purification, du nettoyage. Comment Pleurer. Ça fait beaucoup de bien de pleurer en hiver. Ça liquide. Pleurer, aller à l'endroit où la douleur se transforme en chagrin, où vous lâchez le chagrin. Ces souffrances que vous passez, ces mal-être que vous passez, ces symptômes que vous avez, ces tourbillons émotionnels que vous allez devoir traverser, c'est une forme de réparation corporelle. Donc un peu de tristesse en hiver, euh, c'est pas grave. À condition d'aller au bout, d'aller plonger dedans, parce que ça va vous emmener, ça va vous permettre de traverser et éventuellement, avec un peu de chance, de nommer d'où ça vient. Là, vous passez simplement dans une phase de purification, d'alchimie du corps et de la mémoire cellulaire. Et vous allez entrer dans vos racines et entrer en hiver, en, dans le plein hiver, dans la gestation du nouveau. La gestation du nouveau, elle demande de traverser les ombres.